« Salut, moi c'est Jules et j'étais venu pour changer ma vie et mes rêves auprès de Papa Mazou. Papa Mazou est exceptionnel. Il a complètement bouleversé ma vie. Il m'a conseillé de prendre son portefeuille magique et c'était un peu ma dernière chance. J'étais au bord de la crise financière, je n'avais plus un sou et il a quand même décidé de me le faire moitié prix. Papa Mazou était un être exceptionnel. Le lendemain, j'ai reçu par colis le fameux portefeuille magique et écoutez-moi bien. » écoutez moi bien j'ai gagné 5000 euros le lendemain et le lendemain encore j'ai regagné 5000 euros Mazou a bouleversé ma vie je ne sais pas comment vous l'expliquer c'est magique j'ai presque envie de vous dire que c'est magique il n'y avait qu'à suivre ses instructions et j'ai gagné de l'argent je m'étais fait arnaquer par deux autres personnes dans le passé et là c'était un peu la dernière chance et je me suis dit de toute façon qui ne tente rien n'a rien et je ne regrette absolument rien. Donc je ne peux que vous recommander cet être de lumière, cet être exceptionnel.